Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de vous familiariser avec la digiponcture. C'est une pression des doigts sur certains points d'acupression le long des méridiens et cette technique vous permettra de relancer l'énergie et de soulager des petits maux tels que l'anxiété, l'insomnie et de retrouver votre forme. Alors nous allons commencer par certains points au niveau de la main. Je vais vous proposer donc trois points au niveau de vos mains. Alors le premier point que je vous propose de solliciter est le point GI4, un point du méridien gros intestin qui se situe à l'angle de l'index et du pouce. Vous avancez bien votre pouce jusqu'à sentir le départ de l'os. Puis vous mettez l'index et le pouce ici. Et vous pressez, vous tournez, vous pincez. Donc c'est un point de tonification générale. Un point également qui est très bon pour tous les problèmes digestifs, si vous avez un peu trop mangé et également un peu trop bu. Euh, voilà, donc point de tonification générale et bon pour la, la digestion. Voilà, donc tous les points sont à solliciter pendant 2 à 3 minutes, voilà, avec des pressions, donc du pouce. Le deuxième point que je vous propose est un point à l'intérieur de la main, au plein centre de la main, ici, MC8 qui correspond au méridien du maître-cœur, et c'est un point qui est très bon en fait pour l'anxiété, il s'appelle le palais de l'anxiété. Donc pour tous les problèmes de stress, d'angoisse, d'anxiété, il va calmer en fait votre, votre mental. Donc pareil, toujours même principe, on le sollicite, quelques minutes avec des pressions, des petits cercles, Enfin, un troisième point, point, toujours à l'intérieur de la main, à la pliure du poignet, ici, côté petit doigt, c'est le point C7, le point, un point du, du méridien cœur, ici. Et comme le, le point précédent, c'est un point qui est très bon pour l'anxiété, l'insomnie, l'angoisse, il calme le mental. Voici les trois points, donc... Euh, de la main donc bien sûr tout est symétrique donc vous pouvez le faire et vous l'idéal est de le faire en fait sur les deux mains voilà pour les points des mains un autre point maintenant au niveau du bras ici à la pliure du coude sur le dessus ici un point qui peut être d'ailleurs assez douloureux qui est un point du gros intestin et qui va relancer l'énergie dans tout le haut du corps et qui est un point aussi très bon pour tous les problèmes du bras et surtout de l'épaule tendinite, tension, niveau des épaules, voilà donc les points euh, souvent de digipron, digipression, d'acupuncture en fait sont des points souvent qui sont sensibles hein. donc euh, des fois on les repère un peu pour ça, on tâtonne et en fait quand c'est sensible, voilà c'est que vous êtes dessus si vous avez du mal à, à le localiser, vous pouvez aussi mettre deux doigts, comme ça la zone est plus large et vous êtes sûr d'être dessus. Voilà en ce qui concerne le bras et les mains. Alors, je vous propose maintenant trois points au niveau du haut de la poitrine, du haut du buste. Donc, un premier point ici, donc euh, qui se situe au niveau du départ euh, de la base des pectoraux, là, juste en dessous de l'épaule, qu'on appelle P1. Donc, qui est le premier point du méridien poumon, hein, qui va permettre de, euh, de bien ouvrir euh, les poumons. Donc si vous avez des problèmes de toux, voilà, c'est un point qui peut être important à solliciter. Un deuxième point ici, qui est de chaque côté du sternum, juste en dessous les clavicules, ici c'est le point du rein R27, le dernier point du rein, hein, qu'on peut aussi solliciter en tapotant avec les doigts repliés comme ça. Voilà, point qui est également bon donc pour les poumons et pour relancer l'énergie vitale. Et enfin, un point qui se situe juste entre la poitrine, hein, au milieu ici, et euh, qui est le VC17, point de méridien vaisseau conception, et qui va euh, renforcer l'énergie vitale, améliorer les défenses immunitaires et également permettre de, de bien ouvrir euh, au niveau des, des poumons. Voilà d'avoir une meilleure respiration voilà les trois points importants que l'on peut voir au niveau du haut du corps alors je vous propose maintenant euh, deux points au niveau des jambes donc le plus important hein, s'il y en a un seul à solliciter ce sera celui là qui s'appelle estomac 36 ou achisanri euh, qui est un point donc de l'estomac vous allez le trouver donc en plaçant quatre travers de doigts sous votre rotule et le long du tibia ici, vous avez un point qui est assez douloureux. Sinon vous avez une autre technique, vous empoignez bien votre rotule, vous ouvrez les doigts et au niveau ici euh, du doigt annulaire, vous tombez à peu près sur ce point. Donc euh, si vous avez du mal, vous voilà vous tournez un petit peu autour et en fait c'est un point qui est souvent très douloureux. Donc on va le solliciter des deux côtés en même temps. Donc euh, point euh, qu'on appelle le point des sans maladies, qui est un point de longévité. Hein, il améliore le système immunitaire, il est bon contre la fatigue, il soigne aussi tous les problèmes intestinaux. Et euh, donc c'est un point qu'il faut plutôt euh, solliciter dans le sens des aiguilles d'une montre, et plutôt le matin que le soir. Voilà, il, euh, il simule en fait tout, toute l'énergie du corps. Voilà, donc vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire avec les pouces. Voilà, point très important, estomac 36. Et euh, c'est un point qui est interdit en cas de grossesse. Hein. Je redirai après les points qui sont interdits en cas de grossesse. Voilà, un autre point maintenant à l'intérieur de la jambe, ici, euh, qui est rat 6, donc à l'intérieur de la jambe, juste au-dessus de la malléole interne, quatre travers de doigts, toujours le long du tibia. Et vous avez un point... Il peut être assez douloureux. Vous le faites des deux côtés ici. Donc le point RAT6 qui est un point qui est très bon pour les insomnies donc à faire plutôt en fin de journée. Voilà à cet endroit là. Voilà pour les points au niveau des jambes. Donc euh, ce point là euh, ratis est également un point euh, interdit en cas de grossesse. Alors maintenant euh, deux points au niveau des pieds. Donc le point x3, euh, qui est au croisement en fait du gros orteil et du deuxième, ici juste euh, avant l'os, en fait. Hein. Donc euh, c'est un point du foie, x3, point de détoxification. C'est également un point contre la colère, hein, puisque la colère est, est associée au foie. Et c'est un point qui euh, associé avec GI4 que nous avons vu, qui est également, j'ai oublié de le dire, un point interdit de grossesse. Euh, les deux points en fait associés en même temps est un très bon remède contre toutes les douleurs, les douleurs en général. Voilà, donc foie 3 douleur, détoxification et euh, contre la couleur la colère pardon euh, dernier point un point très important également qui est le rein numéro 1 donc bien sous le pied ici entre les deux orteils un hein, au petit au petit croisement petit trou ici donc des deux côtés et là le rein 1 donc le premier point du rein c'est un point de tonification euh, générale qui va relancer l'énergie vitale dans tout votre corps hein, donc pareil on sollicite on peut aussi Frotter comme ça pour faire remonter l'énergie le long des jambes. chauffer les deux côtés. Voilà, donc le point rein 1 pour relancer l'énergie qu'on appelle aussi rein source jaillissante. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo sur la digifonction vous aura plu. Euh, si c'est le cas, bah je vous propose de liker cette vidéo et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne.